What's up, Jean de l'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis, je vais vous faire un guide complet pour obtenir euh, la quête Roméo et Juliette euh, totale. Par exemple, je dois vous avertir les amis que la quête coûte extrêmement cher, donc si vous êtes de... À un point dans la vidéo où ce que vous savez plus où aller où vous n'avez pas les items, mettez la vidéo sur pause, notez le temps et revenez un peu plus tard quand vous avez les items nécessaires. Donc je ne vais pas euh, pouvoir voir Roméo à chaque fois mais vous pouvez me faire confiance à, à 100% que Roméo sera toujours à l'endroit où ce que j'ai dit. Donc on va commencer directement avec la première quête pour Romeo Donc vous allez suivre le chemin que je suis en train de suivre pour aller jusqu'à Juliette Donc euh, c'est pas très très compliqué, il y a euh, une façon d'aller à Juliette Donc vous devez parler à Juliette pour commencer la quête Juliette va vous dire qu'elle a perdu Romeo, il est parti dans les mines et euh, vous devez le retrouver Donc c'est très simple, je vous montre vite fait où est Juliette elle est et ensuite, on ne va pas retourner à Juliette à chaque fois parce que c'est un peu compliqué. Euh, ça va prendre 50 minutes de la vidéo, mais vous allez avoir besoin, euh, vous, de revenir voir Juliette à chaque fois. C'est très, très, très important. Comme vous voyez, j'ai terminé la quête et ils sont réunis. Donc, euh, elle va vous dire que Romeo a des lunettes, et est... donc c'est lui en soi. Et euh, vous allez devoir, tout simplement, aller ici. Donc, vous allez euh, venir ici. Il y a des petits euh, minerais de gold juste ici. Donc, euh, vous allez miner les minerais de gold. En minant ces minerais de gold-là, ça va vous donner des lingots de, de gold, mais aussi des pépites de gold avec marqué « Quest Progress ». Donc, le « Quest Progress », c'est plutôt simple. Il faut pas les jeter, il faut les garder, les amis, parce que c'est très, très, très important euh, à la fin. Donc, vous allez derrière la tente, vous allez voir, il y a un PNJ qui s'appelle Master euh, Tactician fun. Vous allez derrière, vous allez glisser ici, et Roméo se cache juste ici dans la grotte. Donc, vous prenez les pépites en or que je vous ai dit pour la quest. Vous, les, vous cliquez dessus, ça vous redonne un cadeau. Vous devez aller revoir Juliette avec le cadeau. Lorsque Juliette a le cadeau, vous allez devoir aller au hub. Donc, on va re retourner à Juliette juste pour le premier, les amis. j'ai pas assez de mana. Donc... Euh... Juste pour le premier, on va retourner à Juliette. Mais à chaque fois, vous allez devoir retourner à Juliette avec le cadeau que Roméo euh, lui prépare. Donc voilà, on a cliqué sur Juliette. C'est parti. Maintenant, nous devons lui trouver des fleurs. Donc, euh, Roméo, il est parti au marché. Donc là, elle dit, euh, Roméo, il est parti au marché, blablabla. Bla, bla, et le marché, c'est le hub. Mais Roméo se cache juste ici, euh, dans les fleurs. Donc, si je me souviens bien, il est juste, juste, juste ici. Il a besoin de poppy. Donc, les fleurs... Euh, les fleurs rouges, les, les fleurs normales rouges, les poppies que le monsieur tient dans sa main juste ici, ces fleurs-là. Lorsque vous en avez 16, les amis, vous pouvez euh, aller retourner voir Juliette, vous lui parlez. Il va vous donner un bouquet de fleurs qui, qui est comme ça, c'est cet item-ci. Donc, il va vous donner un bouquet comme ça. Vous allez voir euh, notre amie euh, Juliette. Euh, donc, vous retournez au parc, comme d'habitude. Vous allez voir notre amie Juliette et notre amie... Je vais juste aller au parc et revenir juste pour que vous puissiez comprendre si jamais vous suivez le... Le tutoriel sans, sans, sans son, quoi, ce qui est un peu bizarre, mais bon, euh, voilà, quoi. Lorsque vous avez euh, été parlé à Juliette, elle va vous dire « Oh non, oh non, Romeo c'est caché. Encore une fois, dois, tu dois le retrouver. » Donc, vous retournez au hub, les amis, et c'est plutôt simple parce que cette fois-ci, il est hyper simple à faire. Ça vous prend 64 émeraudes non euh, cuits. Et euh, je vais juste euh, aller au, à l'endroit, je vais faire une petite pause, je vais revenir quelques secondes, juste pour vérifier euh, dans mon record que j'ai fait avant, parce que j'avais oublié de mettre le son, mais je crois que je ne vais pas oublier rien du tout, donc je vais vraiment être sûr à 100%, donc on va faire une petite ellipse rapide. Romeo se trouve juste ici, donc vous devez lui donner les 64 émeraudes. Lorsque Romeo, il peut être dans un des quatre coins, des fois moi il était là, mais mon ami lui il dit qu'il était là, donc bon, euh, peu importe, mais dans... il est dans un des quatre coins ici. Euh, vous lui donnez les 64 émeraudes, il va vous donner un bloc d'émeraudes, vous allez revoir euh, Juliette et Juliette va vous remercier. Elle va dire, mm, pas trop bien comme cadeau. Euh, mon copain est parti, euh, Roméo, il est reparti euh, faire quelque chose. Et je vais être, le, juste pour être sûr, à 100% de ne pas me tromper, je vais faire un petit ellipse pour vous reprendre avec exactement où Roméo se trouve pour le prochain. Parfait. Je sais exactement, les amis, où il est. Je ne m'étais pas trompé dans ma dernière vidéo. J'ai juste été vérifié pour être sûr. Donc, le prochain, c'est... Euh, il va vous demander de trouver Roméo dans la proche parce qu'il adore le fungus. Donc, le fungus, c'est une... Euh... Une soupe, j'imagine. Moi, je suis juste je connais pas l'histoire exactement, mais je vous montre les locations. Donc, vous allez utiliser euh, un portail... Ouah, je suis méga fatigué, désolé. Vous allez utiliser un portail de blaze. Vous allez monter en haut du château, juste ici. Vous allez avoir besoin d'un bloc de champignons enchanté pour celui-ci, les amis. C'est très, très cher. Moi, personnellement, il m'a coûté 300 000, je crois, ou 400 000 lorsque l'event est sorti. Donc, il est juste dans le coin ici. Comme vous voyez, lui, il essaie de lui parler. Donc, il est juste ici. Vous lui parlez. Et il va vous donner, une, vous devez lui donner le bloc de trucs enchanté, Donc je vous montre vite fait c'est quoi, euh, pour que vous ne soyez, soyez pas déçus. Donc ça vous prend déjà 25 000 mushrooms cuits, euh, cuits miné. Et ce bloc-là, et ce bloc-là, vous prend 9 stacks de blocs pour faire un bloc de mushrooms enchanté. Vous lui donnez le bloc de mushrooms enchantés, il vous donne une soupe, vous allez revoir Juliette. Donc euh, un coup que vous avez, vous avez revu Juliette, wapidoubidou. Vous allez pouvoir passer au prochain, à la prochaine étape que je vais vous montrer tout de suite. Pour le prochain, la prochaine emplacement de Romeo, c'est plutôt, euh, plutôt cher en fait. Ça vous prend un bloc de restaurant enchanté, ça vous prend trois petites copes comme ça de café. Donc un, deux, trois cafés. Et euh, vous pouvez en prendre juste un si vous voulez, mais c'est plus rentable d'en faire trois. Mais euh, vous allez avoir besoin d'une pâte de euh, lapin euh, enchanté. Donc cette pâte de lapin juste ici. Voilà. Vous allez devoir aussi... Avoir un bloc de redstone, en, euh, un bloc de la. Euh, une redstone blanche, pardonnez-moi, ou bien une, euh, une glowstone enchantée pour faire la potion de rabbit 6. Donc vous allez avoir besoin de la de rabbit foot enchantée, ensuite un bloc de glowstone, vous, avec comme ingrédient de base le café. Lorsque vous avez fait ça, les amis, vous allez aller à l'endroit la plus haute de la map. Donc c'est à la montagne. Euh, il va vous dire j'ai en train de prendre des photos, blablabla. Bla bla, euh, S'il vous plaît, retrouvez Romeo. Donc Romeo, il est en train de prendre des photos en haut. De euh, du, euh, de la montagne Donc je vais vous y amener les amis C'est pas très très long Je sais que c'est long comme vidéo Je suis désolé les amis Mais si vous voulez euh, suivre la, la quest de Roméo C'est ce que ça va vous prendre Donc on va monter vite fait ici Boum boum Ok c'est bon on est monté une partie Donc euh, on va juste essayer de remonter un peu avec le grappelin Jusqu'à temps que notre mana se rejène un peu Donc voilà euh, On va utiliser le truc maintenant Donc, Parfait donc, vous lui donnez la potion de rabbit, il est juste à l'opposé, juste ici. Donc, il est juste ici dans le coin. Donc, vous lui donnez le café, boum boum, le café, euh, la potion de rabbit enchantée, je rappelle, qui doit être fait avec du café de base, ok, c'est très très très important. Ensuite, il va s'envoler pour la, la, la planète, il va vous donner un bloc de Endstone, le bloc de end... la lune, pardon, la lune. Euh, Lorsqu'il s'en va pour la lune, vous allez le revoir, allez, revoir euh, Juliette. Vous lui donnez le bloc, elle va dire ah, un, un, un bloc de la lune, euh, j'y crois pas trop, blablabla. Bla, bla. Ensuite, Roméo va être parti encore à un autre endroit. Maintenant, il faut retrouver Roméo. Let's go. Notre ami Roméo est un peu idiot. Il a atterri, il est revenu de la planète euh, euh, Lune, de la Lune, pardon. Et il est dans la Deep Caverne, les amis. Et c'est plutôt simple parce qu'il est dans la Gold Mine. Donc, vous devez aller à la Gold Mine. Et il est tout en bas de la Gold Mine, les amis. Euh, il y a un endroit où il va vous demander euh, quelque chose Donc je ne sais plus exactement quest ce qu'il va vous demander Laissez-moi vérifier vite fait Mais vous allez descendre Et il est à la Gold Mine. C'est plutôt simple les amis Il est juste ici quand vous descendez euh, Si je ne me trompe pas Je vais vous montrer vite fait Donc vous descendez, vous descendez Oups là, pas par là, juste ici Il est juste ici Donc il est juste ici, vous lui parlez Et il va vous demander euh, quelque chose que je ne me souviens plus Donc je regarde vite fait Ok Parfait. Donc, monsieur Roméo, il veut un lava bucket enchanté. C'est pour ça que je me souvenais plus que c'était aussi cher. Donc, c'est un lava bucket enchanté que vous devez donner à Roméo. Roméo, ensuite, il va vous dire d'aller revoir Juliette. Donc, vous allez lui redonner le cadeau à Juliette. Et euh, pour le prochain, c'est très, très, très compliqué, les amis. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin. C'est celui-là qui est le plus difficile parce qu'il faut qu'il soit euh, jour et c'est très, très, très compliqué. Donc. Je vous euh, montre vite fait comment ça... Il vous faut cette armure, la Wise Crystal Helmet Armure. Il faut que vous soyez à 1294 de mana et plus. Donc, il faut que vous soyez dans le soleil. Comme vous voyez, 1294, c'est exactement ça qu'il faut. Donc, comment faut faire maintenant Il faut aller au spawn. Il faut aller euh, vers euh, la fierie euh, Soul. Donc, déjà, il se cache dans un arbre... Euh... Complètement baisé, vous allez voir. Et vous devez le, le prendre de l'extérieur en fait. Vous devez lui parler de l'extérieur parce que lorsque vous êtes à l'intérieur avec, avec votre armure euh, cristal, et je rappelle, elle doit vraiment être bien wise, les gars. Hein. Il faut qu'elle soit full enchantée wise. Moi personnellement, je vais la prêter à mes amis, mais si vous en avez pas une, essayez de demander à un de vos potes de vous la partager parce que c'est une des quêtes les plus difficiles. Moi, ça m'a pris vraiment énormément de temps. Euh, si je m'en poche, ça m'a peut-être coûté 1,2 million à reforge l'armure wise. Full Wise pour exactement arriver à 1200 euh, de mana. Donc, lorsque vous allez arriver, vous allez voir, il y a deux maisons en émeraude. Donc, vous devez aller sur la maison ici. Mais pour pas... Lorsqu'on rentre dans la maison, je vais vous montrer vite fait. Lorsqu'on rentre dans la maison, on perd le mana, comme vous voyez. On, a, on perd le mana. Donc, il faut se mettre exactement à l'extérieur. Juste ici. Donc, vous devez vous mettre dans l'arbre. Parce que vous, vous allez voir, vous allez garder votre mana si on se met dans l'arbre juste ici. Il euh, faut être à 294. Il nous manque un petit Petit pet. Donc là, je pense qu'il qu commence à faire nuit, ouais. Il commence à faire nuit, donc bon. vous allez Quand vous allez devoir venir en plein jour, comme vous voyez, là, il est 6h du soir, donc il commence à faire nuit. Donc, on n'a pas assez, mais vous devez être ici, les amis. Et vous cliquez sur lui, juste ici, toc, toc, toc, toc, toc. Vous allez euh, devoir aller porter le cube rubix à notre amie euh, Juliette. Lorsque vous avez été porter le cube euh, Ruby à Juliette, les amis, c'est plutôt simple. Vous allez pouvoir... Euh, continuer vers une prochaine quête. La prochaine quête est plutôt difficile, les amis. Je ne vais pas vous mentir. Donc, je vous retrouve avec exactement ce qu'il vous faut pour continuer. Je vais juste préciser pour le prochain, euh, pour celui qu'on vient de faire, vous pouvez aussi vous mettre autour de la lumière et sauter à côté de la lumière. Ça fonctionne aussi, on vient de me le signaler. Donc pour la prochaine, les amis, ça va être un item plutôt cher que ça va vous prendre. Ça va vous prendre l'Emerald Blade, donc cette épée ici. Comme vous allez voir, le prix de l'Emerald Blade est, est parti en fumée. Donc avant, ça valait à, à peut-être 50 000 et maintenant, ça vaut dans les millions. Ensuite, vous allez, lorsque vous allez acquérir euh, l'Emerald Blade ou sinon, vous pouvez la crafter avec un bloc. Euh, deux blocs d'Emeraude, donc je vais vous montrer vite fait dans la collection de l'Emeraude Elle est à la fin euh, Non, l'avant dernier pardon, what the fuck, j'ai cliqué trop vite euh, whop, là, Juste ici l'Emeraude Blade Donc c'est deux blocs de euh, d'Emeraude euh, Block Et euh, un euh, Stick Vous allez devoir trouver Romeo Donc Romeo il va vous demander son arme préférée C'est son arme préférée en fait, c'est l'Emeraude Blade Donc vous allez pouvoir essayer tous les autres épées, ça fonctionnera pas C'est vraiment l'Emeraude Blade qui veut Il est juste ici Donc lorsque vous avez donné l'Emeraude Blade Il va euh, partir, vous allez devoir re- Tournez voir euh, notre amie euh, Juliette. Lorsque vous avez été revoir notre amie Juliette, les amis, il nous reste maintenant plus que deux petites euh, quêtes à faire. Donc, la plus chiante maintenant, parce que ça peut être très difficile si vous n'avez pas déjà laissé cet item. Donc, vous avez été par la Juliette. Vous, êtes, vous allez euh, Juliette va vous dire qu'il est parti dans l'une des maisons les plus petites de sky, du Skyblock. Et la maison la plus petite du Skyblock, les amis, elle se trouve au désert. Donc, nous allons se diriger vers le désert dès maintenant. Et maintenant nous allons pouvoir lui donner Nous allons pouvoir lui donner ce qu'il souhaite Et c'est le flower mignon niveau, peu importe, ça dérange pas Moi je lui ai donné niveau 1, ça va marcher Mais je crois que vous lui donnez le niveau 5 ou niveau 6, ça va marcher quand même Et lui qu'est-ce qu'il cherche les amis, c'est un bouquet de fleurs Il essaie de faire un bouquet de fleurs pour sa belle-aimée Juliette Donc il est dans cette maison juste ici Vous lui donnez le flower mignon, il vous donne un extraordinaire Bouquet de fleurs, vous allez revoir Juliette et nous allons passer à la dernière partie, ou l'avant-dernière partie, je crois, euh, de cette aventure quête de merde qui m'a pris vraiment trop d'argent à faire. Donc, je vous reprends pour la dernière partie pour être sûr que je suis euh, au bon endroit parce que c'est une des parties la plus importantes la prochaine. Donc, pour la dernière quête, les amis, c'est... Très très simple, vous devez aller euh, vers la, la mine de la Deep Cavern ou la Caverne. Vous allez voir le teller, vous allez parler avec ce monsieur. Vous allez ensuite descendre juste ici et vous allez devoir vous acheter une armure Tuxedo, Fancy Tuxedo ou euh, celui-ci. Donc, dans les trois là. Moi, personnellement, j'ai déjà une, euh, une armure Tuxedo. Donc, j'ai la Cheap Tuxedo. Donc, je prends ma Toxedo Armure comme ceci. Je vais vous la montrer. Euh, voilà, je prends la Tuxedo Armure les amis et je me dirige vers euh, le parc. Et le tout va être joué. J'avais déjà upload la vidéo sur YouTube, les gars. Mais j'avais oublié la fin. Donc, euh, la... j'avais record, mes sans son, Et j'avais pas remis la bonne partie. Donc, je suis désolé si vous avez déjà vu la vidéo jusqu'à la fin. Mais, euh, cette fois-ci, c'est la bonne. <coughs> Pardonnez-moi, Sapristi. Donc, on va aller euh, voir Juliette. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les amis, ça sera pas très long. Donc, let's go, on suit le train. Il y a tout le monde qui s'en allait là, justement. Ce serait drôle qu'on soit tous dans le même lobby, en plus. Donc... Euh dom on est tout seul. Donc, on va aller euh, directement. On a juste 274 de mana par exemple. Donc, hop, hop, hop, hop, hop, hop, comme ça, ici. On va monter ici. On va monter ici. Hop, hop, hop. Donc, voilà. Et il faut monter par ici. Je sais pas pourquoi je m'en allais par là, en fait, les gars. Je suis un peu mongol. Donc, euh, voilà par là. Yop, Pérou. Comme ceci. Et... Vous allez pouvoir terminer la dernière quête. Il y aura une belle, une belle cérémonie et tout. Vous allez pouvoir assister et la quête est terminée. Ils saiment maintenant, ils sont mariés et le tour est joué. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. Ça me fait super plaisir que vous ayez regardé jusqu'ici. Si euh, vous avez euh, des questions ou quoi, euh, faites juste reculer sur la vidéo, les amis. J'ai vraiment tout montré, les positions exactes de tous les items, euh, de tous les trucs qu'il fallait et de, j dit oralement tous les items qui ça vous prenait donc voilà un gros merci à Natsu qui m'avait donné la qui m'a donné la Emerald Blade que j'ai acheté plutôt à 2 millions mais quand même et qui m'a aidé rapidement à l'avoir donc c'était plutôt sympathique de euh, faire affaire avec toi et à tous les gens qui étaient sur mon live qui m'ont aidé à euh, trouver les énigmes pour euh, réussir ces euh, quêtes sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'était Icons, ciao ciao